Bienvenue, bienvenue dans votre rubrique « Dis-moi apôtre ». Le frère Mironov de la, de la Russie euh, nous écrit et il nous demande comment interpréter les rêves. C'est une très, très belle question. Très, très, très belle question. Écoutez, vous devez interpréter les rêves en fonction du symbolisme biblique et en fonction de la sagesse euh, biblique. Je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, très souvent, lorsque Jésus parle de maison bâtie sur le roc, la maison est le symbole de la vie d'un individu. Et le roc est le symbole de la parole de Dieu. Euh, la Bible va aussi nous parler, par exemple, euh, des porcs. On ne jette pas les perles aux pourceaux. Et les porcs dans un rêve peuvent signifier quoi Les porcs dans un rêve peuvent signifier euh, ces personnes-là qui ne réalisent pas la valeur de ce, que nous vous, euh, de ce que vous leur proposez. Donc, il y a tout un symbolisme dans la Bible. Donc, en lisant votre Bible, vous pouvez avoir la signification de certains de vos rêves. Maintenant, euh vous pouvez faire une prière à Dieu lorsque vous avez fait un rêve que vous ne comprenez pas. Vous pouvez dire, Saint-Esprit, explique-moi ce rêve. Et le Saint-Esprit vous donnera la sagesse de comprendre le rêve qu'il vous a donné. Gloire au Seigneur, j'espère que cette réponse vous a béni. On en dit plus hein? euh, et on a des enseignements sur la question sur euh, notre YouTube, le YouTube de la chaîne Évangile TV. Je vous invite dès, dès à présent à vous abonner maintenant sur le YouTube euh, de, de, de, de notre chaîne et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche. Peut-être que vous aussi, vous avez des questions et vous voulez euh, qu'on puisse apporter des réponses je vous invite tout simplement à poser vos questions maintenant euh, en commentaire juste en bas du player. N'hésitez surtout pas parce que aucune question n'est stupide. Nous allons traiter toutes vos questions dans les prochaines rubriques « Dis-moi apôtre ». À bientôt.